Oui. Je vous bien au Césariste, je viens de l'Inra de Montpellier, de l'UMR LEPS, qui est le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, et qui étudie le comportement des plantes face à des environnements extrêmes comme la sécheresse euh, ou les hautes températures. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, on a mis au point des, des automates ou des robots qui manipulent les, les plantes, et euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait du, du phénotypage à très haut débit. Alors, j'ai des fonctions d'informaticien, euh, data manager, <coughs> Mais euh, la présentation que je vais vous faire, ça ne sera pas une présentation d'informaticien. Voilà. Le but, on va parler technique, ah. un peu de, <rire> voilà, de, euh, de notions mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vraiment pour donner une, une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et là, on est de gros producteurs de données. Euh, on est en transition, pleine transition numérique. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler du Big Data, des bases données de données NoSQL et euh, on va faire un focus sur les technologies qui est à Alors euh, pour expliquer la particularité des nouveaux paradigmes de base de données, il faut déjà avoir une notion de ce que sont les bases de données qu'on dit relationnelles. Pourquoi relationnelles Parce que c'est celle qu'on utilise le plus en, en, en ce moment, <coughs> enfin depuis les années 70. Alors, euh, si je vous demandais euh, de visualiser dans votre tête une base de données. Alors, si vous pensez à euh, une approche en deux dimensions, ligne-colonne, c'est très bien. On va partir sur ça et le plus parlant, c'est un fichier Excel. Donc on prend l'exemple, voilà, on va organiser un séminaire, on va partir sur euh, ce fichier séminaire.excel. On va créer notre feuille participant. Et dans cette feuille, on va renseigner des variables, ici le nom des colonnes. Et comme on ne veut pas tout mettre dans cette feuille, surchargé, on va créer notre feuille sur les unités, les chambres, les régimes alimentaires, les présentations, les activités, etc. On se doute bien que la feuille participant ici, c'est la principale, et on va avoir d'autres informations qui seront liées. Euh, cette, cette approche en deux dimensions, on va la garder, et une, maintenant on va parler de bases données, bases données similaires. On ne parle plus de feuilles, on va parler de tables, et dans ces tables, on va, mettre en relation, on, on va essayer de les mettre en relation. En fait, j'ai plein de cercles. Et donc, on va mettre des relations entre ces tables, d'où base de données relationnelles. Alors, ces bases de données relationnelles sont gérées par ce qu'on appelle des SGBD, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors, quelles sont ces particularités Premièrement, on va définir, bon ça on le retrouve dans beaucoup de, de systèmes de gestion, du typage. C'est-à-dire que vous allez définir dans votre organisation euh, la, la nature même des données que vous voulez mettre. Ou, je vous mets un cochon, vous aurez pas une carotte. Euh, ensuite, euh, la première particularité, c'est ce qu'on appelle des clés primaires et ça, ça va garantir l'unicité euh, de vos valeurs. De vos, de vos Par exemple, ici dans la table euh, non, dans la table participants, vous avez le, la, la variable mail, elle est complètement unique pour une personne. On aurait pu mettre aussi le numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc chaque table a un identifiant unique. Ensuite, on va parler de clés étrangères. Ces clés étrangères, en fait, c'est celles qui vont permettre de faire des relations entre les tables. Dans la table participant, je renseigne pour ce participant son unité. Je ne peux rentrer l'unité de ce participant que si elle est déjà renseignée dans la table unité. Et donc je renseigne la clé, étrange... la clé primaire de la table unité devient une clé étrangère dans la table participant. Et donc c'est ce qui fait une base de données relationnelle. Après, vous pouvez mettre des contraintes, etc. Ensuite, le langage de communication entre ces tables c'est le SQL, pour l'acronyme anglais de langage structuré, de requête structurée. Alors le mot structuré est très important. Sur lesquels on va pouvoir manipuler les données. Donc créer, lire, mettre à jour, supprimer. ce qu'on appelle les approches CRUD. Ensuite, ça c'est vraiment les particularités des bases de données relationnelles. C'est les approches, c'est les caractéristiques acides. Alors, pour atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Je lis, propriété qui garantit qu'une transaction, donc une transaction c'est une manipulation d'une donnée, on crée, on lit, on met à jour, on supprime, et les propriétés assises vous garantissent que tout va être exécuté d'une façon fiable. En fait, c'est binaire, ou ça c'est fait ou ça c'est pas fait, vous n'êtes pas dans un état, euh, vous ne savez pas ce qui s'est passé, euh, lorsqu'il y a plusieurs transactions, elles sont toutes exécutées, et lorsqu'il y a une panne, il vous garantit euh, que euh, l'état de votre système avant la panne, euh, reste, reste fiable. Donc ça, c'est extrêmement rassurant lorsqu'on on, on met en place des, des bases de données euh, pour la qualité de la donnée. Pour conclure sur le, le relationnel, donc expliquer le relationnel en un slide, c'est pas possible, donc voilà. C'est vraiment pour avoir un état des lieux. Donc c'est éprouvé depuis les années 70, secteur banquier, boursier, etc. Euh, c'est robuste, c'est fiable, c'est structuré, c'est persistant en données. On n'a pas parlé des index. Mais si un système d'indexation est extrêmement fiable, prenez un livre, vous cherchez un mot ou une notion dans un livre, vous allez le retrouver grâce à l'index. C'était la même chose pour les bases de données. Et avec une très forte capacité de stockage. Alors, où est le problème Alors, Déjà nous, le problème, on l'avait aperçu, on avait un peu touché du doigt pour tout ce qui concerne des données d'objets qui vont varier dans l'espace et le temps. un objet qui évolue, ça a commencé à être euh, au niveau des requêtages, parce que vous voulez euh, avoir des renseignements sur plusieurs tables, sur des objets qui évoluent dans le temps et l'espace, on avait des limites. Le problème, c'est l'émergence des données, le big data. Alors, le euh, big data, il faut. Je vous ai mis des, des définitions, vous pourrez les, les reprendre. Euh... La définition a changé suivant le contexte dans lequel on est, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un, un ensemble de données euh, qui évolue, quelque chose qui est polymorphe. Euh, et alors, ça peut définir autant les données que les solutions. Euh, Big Data, voilà, ça, ça, ça englobe les deux. Et je lis, c'est euh, de nouveaux ordres de mesure, de grandeur concernant la capture, la recherche, le partage, le stockage et l'analyse et la présentation des données. Alors, au début, on définissait par l'approche la des 3V. La volumétrie, donc, alors là, je vais donner un exemple. L'ensemble de toutes les données produites depuis le début des temps jusqu'à l'année 2008 représente actuellement la masse de celles qui sont générées chaque minute. Autre notion, tous les deux ans, on produit plus que ce qu'on n'a jamais produit auparavant. Donc c'est extrêmement exponentiel. Euh, le big data d'il y a 10 ans tient sur une clé USB. C'est pour ça qu'on ne peut pas figer le big data à un état. Il évolue. Ensuite, il y a la variété. Euh, les données sont extrêmement variées non déclaratif, comportemental, réel, dérivé, structuré, enfin, brut, élaboré, de format texte, image, photo, vidéo, c'est extrêmement varié. Volume, variété et vélocité. Ces produit à une vitesse énorme, vous devez l'engranger, le traiter et le restituer. Bon, déjà, ces 3 V, ça commence à devenir compliqué. Et une des capacités, une des <coughs> qualités d'un système d'information, ça va être sa scalabilité par exemple. La scalabilité, c'est la capacité d'un système de prendre la charge. Vous lui mettez à manger, il tient. Et souvent dans les systèmes relationnels, on s'aperçut que ça s'écroulait. Maintenant on parle aussi d'élasticité, c'est-à-dire la capacité, vous mettez vos données, le système prend la charge et il revient à l'état où il est à l'origine. Ça, sur les approches relationnelles, on commence à avoir des on a eu de gros problèmes lorsqu'on a inséré beaucoup de données. A partir des 3V, on a peaufiné l'approche avec le V de véracité. Comment on pouvait garantir sur des centaines de millions, de milliards de données, la véracité, l'authenticité de vos données collectées. Actuellement, ce n'est pas possible. Et enfin la valeur. Comment tirer profit, pas forcément économique, hein, en termes de connaissances, en termes de recherche, tout de toutes vos données. Souvent, les approches statistiques classiques qu'on avait sur ces bah, change bah, on parle de plus en plus de data mining, etc. Euh, pour euh, retirer de la connaissance de ces valeurs, de, de ces données. Et ce qu'il faut. Retenir... Alors ça, c'est le coût de. Voilà. Euh, ce qu'il faut retenir c'est vraiment l'ensemble de ces données qui vont faire du Big Data Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de données que vous faites du Big Data et que vous nécessairement vous avez besoin de partir sur des nouvelles approches, les nouveaux paradigmes de base de données À partir du moment où vous n'allez pas pouvoir répondre à vos requêtes alors peut-être que ça va marcher à bas niveau, dès que vous allez monter en volumétrie ça va s'écrouler parce que ça ne va pas répondre qu'on euh, vous demande de, d'avoir une certaine réactivité dans le rendu de vos données vous pouvez parler de Big Data mais c'est, voilà, s'il faut, pour nous Big Data, le terme... Euh, euh, peut enfin, je pense que c'est juste le volume et bien se mettre dans la tête que c'est euh, toutes ces approches là j'ai fait juste un slide parce que à l'INRA on parle de plus en plus euh, Open Science qui est définie par Open Access, Open Data, Open Process euh, donc on est dans une logique d'ouverture de la donnée euh, par les approches faire. Tout le monde est OK pour les approches faire Je ne vais pas plus loin. En tout cas, les approches faire, ce sont vraiment celles qui vont permettre euh, de mettre en valeur le big data. Si on applique euh, les quatre critères des de approches faire, déjà on a des bons outils pour mettre en, en, en place le big data. Et en plus, à l'INRA, euh, l'horizon 2025, on parle des approches faire. Nouvelle politique de qualité de l'INRA, on en parle h euh, 20 il faut savoir qu'un des volets de, de tous les projets H2020, on parle des approches claires. Je ne sais pas si vous êtes labellisé IST chez vous Non. Non Bon. Il euh, y a un volet, le quatrième volet, concerne les approches claires. Moi, moi j'étais avec des collègues qui n'ont pas eu la labellisation la, la parce que le, ce volet sur les données n'était pas rempli. Pourtant, c'était une petite unité, ils ne savaient pas trop comment faire bon, dans les solutions. Mais dans l'approche la, dans et la, la transition numérique de l'INRA, euh, ces approches là sont, sont extrêmement importantes, elles sont marquées euh, au fer rouge et euh, en plus de ça vous êtes des gros producteurs donc il va falloir lier tout ça et trouver de nouvelles solutions Alors juste pour résumer, tout n'est pas Big Data, il ne se définit pas par la volumétrie et qu'en plus euh, les solutions qu'on va apporter vont demander un changement de paradigme Alors ça c'est le plus difficile Alors maintenant dans les écoles d'ingénieurs on apprend de plus en plus le NoSQL des approches euh, parallèles au relationnel et pour un par exemple moi j'ai fait ma formation il y a master il y a pas très longtemps n'en ai jamais entendu parler donc euh, ce qu'on nous a toujours appris il faut le casser il faut le casser il faut faire euh, donc il faut se former euh, il faut accepter en fait que ce qui vous sécurisait avec le relationnel bah, il faut l'abandonner en partie euh, et ça c'est important que la donnée va bah, être redondante faut accepter que vos données... Bah, elle sera unique, il faut que l'utilisateur trouve une seule entité de votre donnée, même si en physique elle est redondante. Euh, important aussi l'engagement financier et la gestion du matériel lorsque on s'engage sur du NoSQL. Alors, NoSQL, pas pour dire qu'il n'y a pas de langage structuré de requête, mais qu'il n'y a pas que ça en fait. Bon, pour certains, ça veut vraiment dire NoSQL, mais l'idée, c'est not only SQL. Derrière, on retrouve les gens de. Voilà. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook, eBay. Quatre familles. Les valeurs, colonnes, documents, graphes, on va le voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de. Quand vous visualisez les données, colonne et ligne, on va voir qu'il y a des nuances. Et enfin, on avait les propri propriétés acides pour le Alors là, fait je me fais ce prendre base. Là, <rire> Alors ça aussi, euh, ces approches, c'est des propriétés qui sont spécifiques, hein, qui sont un peu spéciales. Première, basically the level, on vous dit qu'on vous garantit un taux de disponibilité de données. Vous acceptez que vous n'ayez pas toutes vos données à l'instant où vous les cherchez. Là, ça, c'est, paraît bizarre. Euh, que la base, stop, bah, soft state, la base noSQL ne n'a pas à être cohérente à tout instant. Ça aussi, ça, ça peut faire peur. Et éventuelle consistance. On vous garantit même qu'à un moment donné, ça sera stable. Donc, c'est pour ça que c'est des paradigmes qui sont vraiment antagonistes. Le NASQL se caractérise par quatre familles. clé valeurs C'est la première famille. Vous imaginez une base de données avec deux colonnes. Ensuite, vous avez une base de données orientée colonne. Vous imaginez un fichier Excel ou. Pour chaque ligne, le nombre de colonnes diffère. On s'est tous trouvé à rajouter une colonne juste pour, sur 10 mille valeurs, en rajouter deux à l'endroit et puis... Là, en fait, vous allez avoir toutes vos colonnes de remplis par ligne parce que sont... le nombre n'est pas le même par ligne. Ensuite, l'approche document. Alors, document, pas du tout pour dire que c'est document PDF, euh, etc., Word, c'est document pour documentation. Et enfin, euh, l'approche graph. Alors, ce qui va faire, vous allez. Choisir telle ou telle famille pour ce que vous voulez faire bah, C'est euh, la veille technologique, c'est le collaboratif, c'est les tests, c'est le benchmark Il voilà. faut savoir que nous on a mis deux ans, deux ans à choisir nos technologies. C'était long, euh, mais maintenant voilà, c'est un des piliers de nos systèmes Alors comment choisir entre le, le SQL et le NoSQL Voilà, et donc du coup ça c'est une image assez classique Ils ont repris la, la graduation du PH, du pH voilà c'est vraiment deux notions qui sont... Alors pour ça, il y a le, le théorème de Cap qui prend trois propriétés des, des bases de données. La cohérence, la disponibilité et la distribution. Et le théorème de Cap dit que dans toute base de données, vous ne pouvez respecter au plus que deux propriétés parmi la cohérence, la disponibilité et la distribution. Ici, vous avez un schéma qui recense toutes les technologies relationnelles et les quatre familles SQL et qui les classe dans euh, leurs propriétés. Si par exemple je, je pars sur mon GoDB, euh, j'assure la, co la cohérence et la distribution, mais j'ai un problème de, de disponibilité. Et c'est à moi après, euh, avec mon équipe, euh, en travaillant avec le collaboratif, à développer des systèmes informatiques qui vont pallier au problème euh, de la technologie que, que j'ai choisi. Donc c'est toujours un équilibre, un choix à faire. C'est pour ça que ce n'est pas forcément évident et, et c'est vraiment un travail collaboratif. Pardon, pardon. Est-ce que vous pouvez remettre la slide Je n'ai pas vu où était NoSQL. Alors, NoSQL, oui. ici vous avez les quatre familles de NoSQL, ah, Du coup, ça distribue qui voilà, est valeur, colonne, document, graph, ah, okay. et après vous avez avec les couleurs. Okay. Okay. Il est bien ce. Après, il y a la théorie, et après, une fois qu'on se met à appliquer, qu'on insère ces données, ce n'est pas forcément facile. Hum deux ans de, de management d'essai et c'est ce qui nous a vraiment fallu. Nous par exemple on est parti sur du relationnel PostgreSQL. On a fait deux approches. approche euh, conception normale, conception euh, héritage. On a repris du PostgreSQL avec un module SQL. Donc c'était euh, voilà, c'est une technologie qui, avec du relationnel, on pouvait faire de nos SQL. Et après, vu le, nos données qu'il faut avoir comme une bonne expertise de son, de son schéma relationnel on est parti sur MongoDB, sur du document et on a fait un an et demi de benchmark, de test d'essai, et pour pouvoir consolider et au bout de deux ans on a pris MongoDB donc MongoDB en fait c'est donc orienté document depuis 2007 protection contre les pannes et robustesse à la montée en charge Voilà. vous avez un serveur qui, qui plante on vous garantit que votre donnée sera toujours accessible au client. Et euh, au niveau de la scalabilité, l'élasticité, ça, euh, euh, ça, ça, ça le prend en, en, en charge. Forte communauté, c'est important. Version entreprise et community. Euh, nous on a développé sur les gros systèmes la version entre euh, community, gratuite. Euh, et voilà, et, les clients parlent d'eux-mêmes. Le vocabulaire, on parle bien sûr, on passe du relationnel à orienter un documents. Une table devient une collection, une collection et une ligne devient un document. Euh, la structure d'un document MongoDB, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez mettre euh, euh, des tableaux, vous pouvez mettre euh, des chaînes de caractères, des euh, euh, voilà. est, euh, Le typage il est, il est assez varié. Euh, ici, vous avez la structure d'une base de MongoDB par collection c'est comme si en fait vous avez la, la collection séminaire dont on a parlé donc il faut se projeter, vous n'avez plus la base de données séminaire vous avez la base MongoDB à l'intérieur vous avez la collection séminaire donc chaque petit document ici c'est à peu près 2 millions de caractères donc vous pouvez vraiment mettre de l'information dans vos, dans vos données c'est pas obligé de faire des documents en pour grand pour les tests, nous on a fait des tests où par exemple on avait des données de capteurs euh, euh, journaliers on a mis euh, par seconde, on aperçu que c'était plus pertinent de, de faire des documents par heure et par seconde. Voilà, c'est à vous de choisir, après vous faites vos tests, etc. Euh, <rire> Toute la structure de documents que vous choisissez de mettre dans votre collection, vous avez euh, 10 000 documents dans votre collection, il peut y avoir 10 000 structures différentes. Le système ne vous dira rien. Dans le relationnel, ça c'est strictement interdit, il vous jette. Là, où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc à vous de générer vos structures, et d'être cohérent. Ça, c'est notre approche de travail. Donc, ça nécessite les tests que vous faites avant, ça vaut de les faire. Ce n'est pas le système qui vous dira la structure du document 1, ce n'est pas la même que la structure du document 2. Donc, contrairement au relationnel, vous avez moins de drapeaux euh, pour euh, travailler de manière cohérente. Euh, voilà. Et, autre principe, euh, c'est <coughs> que ce n'est pas fait pour avoir des relations entre collections. Toutes les informations qui vous concernent, vous les mettez dans la même collection. Et pour faire le transfert entre le relationnel et le, le nom SQL, le document, il faut vraiment bien connaître vos, vos, votre conception relationnelle pour faire le, le passage. On reprend la base de données séminaire. Je vais maintenant, euh, pour un participant, euh, faire des requêtes qui me recensent euh, toutes les informations. En, en SQL, je vais faire euh, le, nom du, le nom du participant, quand l'unité est ça, quand on tâche, etc. L'approche qu'on va avoir pour le NoSQL, c'est de tout déstructurer. Et en fait, un document MongoDB, en JSON, va avoir cette forme. Et il va reprendre toutes les informations de toutes les tables. Mais imaginons qu'à ce séminaire, euh, nous sommes 15 de mon unité à participer. Dans ce document, je vais avoir 15 fois dans ma collection répété le nom de mon unité. Redondance, redondance. Mais c'est pas grave. Il y a l'identifiant unique pour ce document qui est généré. Et par contre, l'information à l'intérieur, elle est redondante. Et pour permettre de retrouver sa donnée, elle est nécessaire. Et il faut oublier euh, de structurer. Tout ça, on dit « notes » en SQL. Pas, voilà. il, faut, il faut déstructurer son approche pour pouvoir euh, représenter ses données comme ça. Je peux vous poser oui, oui, bien sûr. Mais du coup, il faut normaliser. Parce que si on met l'unité avec un accent élu et dans l'autre on met pas d'accent aigu. Exactement, c'est ce que dit à l'heure. Du coup, on met en place euh, des tests, c est, c est, c est le typage, la normalisation qui permettait le, les SGBD, mm. c'est nous de le faire. Ouais. C'est un compromis à trouver mm. et ce que ne propose pas Mongo, la solution, la technologie, c'est à vous de le déployer. Okay. Et effectivement, euh, je fais une erreur d'accent, je mets une majuscule, ça sera des données différentes. Du coup, bien souvent, les données qu'on génère nous dans euh, les JSON, ce sont des données qui sont issues d'automates. Il n'y a pas de variabilité. Mm. Ou d'automates, ou de scripts dans lesquels on a fait des tests, et mm. on sait que ce qui rentre, ça ne peut pas être exotique. Mm. Une des particularités de MongoDB, c'est que ça propose aussi une architecture. Et ça, c'est assez spécifique. Lorsque vous prenez, par exemple, PostgreSQL, vous avez votre base de données, à vous de vous débrouiller, de mettre vos serveurs, vos sauvegardes, etc. <coughs> Là, MongoDB, et c'est ce qui fait aussi c'est comme une technologie où il faut s'investir personnellement dans la formation, c'est que ça vous propose une architecture. Vous avez un serveur primaire et deux secondaires. Ce qui va se passer, c'est que quand un des serveurs tombe en panne, mm -hmm. il y a l'élection d'un second serveur, et du coup, vous ne voyez strictement rien. L'administrateur, lui, va avoir un serveur tombe en panne. Et donc ça, c'est la résistance aux panne que propose MongoDB. Euh, bon, bah, logique, hein. On ne met jamais le serveur en même endroit. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que MongoDB vous dit qu'au bout de 200 gigas de données en volumétrie, il y a une baisse de, de performance. 200 gigas, c'est énorme hein, en termes de, de data compressée. Parce que le format que je vous ai montré, c'est du JSON. Il est binarisé, ce qu'on appelle du Bison. Et donc 200 gigas, c'est vraiment énorme. Mais quand même, on peut le dépasser. Et du coup, on arrive. À cette architecture, donc ici par en sharding, ici vous retrouvez votre réplicable. Et, voilà, et les requêtes vont être distribuées par un serveur de, euh, de requêtage. Quand vous insérez vos données, c'est lui qui s'occupe de les mettre dans tel sharding. Quand vous les requêtez, il va chercher toutes les données concernées, il les recompile et vous les donne. Et ça, on aurait... Enfin, intuitivement, on pourrait penser que, que ça ralentit la performance en fait c'est ce qui garantit la performance là donc oui le, la, la, la, la diapositive d'avant on, on peut supposer qu'il nous faut 9 serveurs donc ça commence à faire 9 serveurs 3 pour chaque réplica plus 1 uh, pour le routeur etc donc là ici vous avez uh, un exemple avec trois serveurs on peut uh, faire uh, la structure qu'on a vu avant. Chaque serveur euh, contenant euh, une entité de, de l'autre, des trois autres. Voilà. Donc euh, ça c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur France pays et l'IGI. Hein. Euh, donc là pour ça j'ai pas encore de, de recul. Alors dans notre laboratoire, voilà, ça c'est les, euh, les automates et robots que nous mettons en place, avec le, voilà, le plus important qui est FUNOARCH, qui est celui de l'industrie automobile qui véhicule des, des plantes, plus de 2000 plantes, qui les amènent à se faire photographier, euh, irriguer, peser, etc. Et donc, euh, dans le cadre d'une ANR, nous avons mis en place le, le système FIS, qui est un système d'information hybride, qui est dédié au phénotypage. Et on est parti sur des données de SQL, mais aussi relationnelles. Parce que pour certaines données sensibles, l'administration est obligée d'avoir du relationnel. Et pour faire le lien entre tout ça, on est parti sur du web sémantique. Euh, en train d'évoluer, on va se séparer du relationnel pour qu'il n'y ait que le sémantique et le NoSQL qui communiquent. Voilà. Pour conclure, euh, les bases de données relationnelles sont robustes, sont fiables. Ça serait vous tirer une balle dans le pied que de partir euh, sur du NoSQL alors que ça répond très bien à, votre, à, votre, à, vos, à vos besoins. Euh, Ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un besoin Comme on a vu, c'est un, un coût financier, technique, etc. Euh, mais euh, il ne faut pas hésiter à partir, enfin, ici vous êtes quand même connu à, à Toulouse pour euh, les drones, les phénomènes mobiles, vous, vous créez de la donnée, euh, donc vous, vous pouvez être quand même concerné par le big data. On rappelle, tout n'est pas big data, euh, il ne faut aussi euh, euh, pas hésiter à, à, à changer de paradigme, bonne connaissance des technologies mais aussi de votre système relationnel existant pour pouvoir faire le transfert. Et qu'enfin, le NoSQL ce n'est pas une réponse absolue, c'est souvent la, la concaténation de plusieurs technologies qui font que votre système va marcher. Donc euh, là, le, par rapport au Big Data, le NoSQL, ce si qu'ils vont bien comprendre, c'est juste une partie qui peut vous aider à répondre notamment aux approches. Voilà, je vous remercie. <rire> Merci.